Hey. Abyss. Ah oh oui Bill. Alors, cool, voilà. On tu vas. On te voit plus tu ne veux même plus chez moi. C'est tant que pas à la maison. C'est pas cool. C'est si ça Ça va, va ça, ça va. Je vais prendre la dignité quoi. Tu veux prédit. Il y a pas de Et puis, après, hey, Bill tu sais que l'autre gars là. L'autre ami là. Est il est a... là. Oui, c'est qu'il a pris Tu là. sais l'a moto wave. Ah bon oui. Il a pris moto wave. Hein. Même l'autre gars là, il a pris appeler Honda maintenant. Qui roule là Bon là, il a plus grand maintenant. Non, tu es au courant de tout. Hein. Toi, tu me connais, non? non Tu es fort. Et ta femme là, elle fait des choses que moi je n'apprécie pas. Hein. Elle a fait quoi C'est que ta femme te trompe. Non, ma femme elle est fidèle. Quand hein. on te parle, tu dis ta femme est fidèle. Est fidèle. Là, tu fais confiance. à fait confiance, Elle est elle dans au, hein. Hein? Au, hein? au marché. Elle est dans au marché. Elle est dans le marché. Elle a pu passer moi maintenant pour payer crédit. Elle a pris un homme. Elle a laissé un homme comme ça. Hein. Amenoté. Appelle-la pour voir. Faut-moi le crédit d'abord. Tu as une femme comme ça, elle te fait tout, elle te con, moi je te dis qu'elle c'est con voilà, Tu, tu, tu pas con, Tu ce que tu dis là Moi, c'est tout ce que moi je vois, je dis, moi je ne dis pas ce que je ne vois pas C'est bon, c'est bon C'est envoyé C'est envoyé Je vais l'appeler d'abord Demande là, elle est où, elle va te, elle va te dire Quel marché Oui, monsieur c'est ce que tu es où Tu es au marché, il n'y a, a pas du bruit là Non, tu es à la minute es. C'est ta soeur tu quoi Tu as su non, ah, ok c'est garçon Non, là-bas maintenant. Mais je t'ai dit qu'elle est chez Je J'irai ici, vois ça, c'est maintenant tout à, tout à l'heure. Et c'est et le gars-là, il a, il a payé les chaussures, tapé de façon là, et c'est propre L'autre gars-là, c'est le gars, gars, voisin-là. Oui. Il a pris une tapette, nouvellement mais c'est tout chic ouais, quoi toi-là, dis pas trop quoi Comment il je pas, pas trop Faut que j'aille faire le fait d'abord. D'accord On peut rien on peut, on peut, on peut, on peut, te dire. Ouais c'est bon. Non? Et tout ça donc ton propriétaire là, il a, il a payé viande, tu sais, la dame, là. dame. qui vend viande à côté, là. Il a payé viande. Et c'est ça, il veut préparer le sujet d'après-midi. Moi, je dis ce que je vois. Toi, tu prends de tout, hein? Moi, je comprends de tout. Ça Et tu sais que le délégué, même, là, il a, il a, il a marié encore une autre femme. Notre hein. délégué, là. Il a marié encore une autre femme, maintenant. Ah À Pisson. Moi, je suis, moi, je vois, je, non, je non, dis ça. Donne-moi la, la Tu es trop fort.